Donc, pour les prévisions quotidiennes, la Lune sera dans les poissons lundi. C'est votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les poissons, scorpions, Cancer et vous vous êtes ici, cher Verseau. Donc, la Lune est dans votre deuxième maison. Vous auriez envie d'être avec d'autres personnes et de vous amuser et vous divertir ensemble. C'est le moment idéal pour retrouver de vieux amis ou passer de temps en famille. Toutes les relations existantes seront chaleureuses et affectueuses sous cette influence. Avec ces énergies, il serait très facile même faire de nouveaux amis, briser la glace et être chaleureusement accueilli dans un groupe d'amis. Votre générosité par contre pourrait être excessive, alors modérez la cadence s'il vous plaît. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre troisième maison. Votre humeur serait plutôt orientée vers la socialisation et l'envie de parler et d'écouter les autres. Bien que la plupart de nous, aient maintenant, restons chez nous, mais la socialisation pourrait être aussi euh, digitale, donc... Euh,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 Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau et les plus chanceux seront les taureaux, capricornes, vierges et les moins chanceux, les gémeaux. Et vous, vous êtes ici, cher Verseau, donc la lune est dans votre quatrième maison. Vous pourriez être physiquement au travail, mais votre esprit serait chez vous, ou bien que vous travaillez de chez vous, dans un conflit, peut-être vous pourriez avoir la, la tête dans un conflit ou que vous, de, que vous devez résoudre ou bien dans une réparation à faire euh, ou dans les achats nécessaires à faire chez vous. Donc, euh, au niveau émotionnel, vous pourriez avoir des sentiments un peu étranges qui vous laissent remettre en question la réalité.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 et dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe. La Lune sera dans les Gémeaux, votre cinquième maison. Les plus chanceux seront les Gémeaux, bien, bien sûr vous aussi, chers Verseaux et les balances, et les plus moins chanceux, les cancers. Donc la Lune est dans votre cinquième maison, des opportunités passionnantes s'ouvriront devant vous et vous vous sentirez plus aventureux que d'habitude.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 grâce aux émotions et à l'amour et la tendresse qui y seront impliquées. Par contre, j'aimerais euh, pour toute cette semaine euh, répéter l'avertissement que j'ai mentionné la semaine passée. Euh, la conjonction de Pluton et Mars m'inquiète toujours. Elle est toujours valide durant cette semaine, donc, bien qu'elle n'est pas très étroite, mais elle existe toujours, donc, vos déplacements, s'il vous plaît, dans vos déplacements, dans vos activités physiques, soyez très prudent. En opérant une machine, par exemple, lourde ou en conduisant votre voiture, en manipulant des objets pointus, des couteaux, en utilisant le feu, soyez très prudent, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verso. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, beaucoup et beaucoup. À la prochaine.